choix mon abri sûr dans mes combats. Je me réfugie en toi car je sais qu'en toi j'ai la vie et la victoire. dans mes combats je me réfugie en toi car je sais qu'en toi j'ai la vie Je sais, pour toi j'ai la vie. confiance en celui Dans mes combats, je me réfugie en toi, car je sais qu'en toi j'ai le